tout le monde ici sophie et aujourd'hui nous allons parler cheveux oui je sais c'est bizarre hein vous avez été nombreux et nombreuses à me demander qu'est ce qui s'est passé avec mes cheveux euh, pourquoi je suis passée du bleu au rouge au vert etc etc est ce que c'était naturel est ce que c'était euh, du décapant est ce que j'avais euh, été zéro déchet etc etc donc j'avais envie de vous faire un peu l'historique de mes cheveux je trouvais ça marrant un petit time lapse euh, depuis la naissance. Oui, bon, ok, j'avais pas beaucoup de cheveux, hein, et euh, ça a duré pendant un an, un an et demi. <rire> Mais euh, petit à petit, j'ai commencé à avoir des cheveux, et donc voici ma couleur naturelle. Ah, si vous vous demandez c'est quoi ma couleur naturelle. Euh, donc euh, quand j'étais petite, euh, c'était chatin clair avec enfin, ce qu'ils appellent blond cendré. Donc j'avais des mèches, une sorte de balayage naturel de cheveux blonds. Ensuite, euh, petit à petit, euh, je voulais laisser pousser mes cheveux. Pour la petite histoire, j'ai été élevée seule par mon père. Bon, J'avais ma tante, ma cousine qui nous aidait. Mais du coup, mon père n'avait pas trop le temps de s'occuper de mes cheveux. Donc, on avait la coupe ta. Ouais, ok. C'est magnifique, je sais. Voilà, c'est la vie. Hein. On ne choisit pas euh, sa coupe de cheveux quand on a 5 ans bref du coup euh, j'ai jamais pu vraiment laisser pousser mes cheveux quand j'avais 12 13 ans c'était pareil euh, quand ça devenait un peu long on me disait que j'avais des queues de rats puisqu'on s'en occupait pas on savait pas comment s'en occuper du coup hop, on recoupe tout et pour finir bon, après mon père a trouvé quelqu'un et euh, ma grand mère a aussi aidé et m'a dit allez laisse les pousser donc j'ai commencé à les laisser pousser mais je n'aimais pas ma couleur j'ai toujours détesté ma couleur naturelle ne me demandez pas pourquoi maintenant je commence à l'accepter mais j'aimais pas surtout les mèches blondes en été. Je trouve que le blond ça va pas. Je suis trop pâle pour avoir du blond, je ne bronze pas, du coup j'aimais pas. Et euh, du coup, j'ai fait le plus radical possible quand on est. Euh, quand j'avais 18 ans, j'étais encore dans l'adolescence, donc j'ai fait noir. Oui, noir. Noir-bleu. Et j'adorais ça. J'y suis restée 5 à 6 ans noir-bleu. Je suis partie à vivre à Madrid. Et euh, c'était fun. <rire> ensuite on avait pas mal de fêtes etc et puis euh, ben forcément à force des colorations ça n'allait pas mes cheveux sont très très fins et très cassants, et j'en perds souvent j'en ai beaucoup c'est ça qui m'aide et du coup je me suis dit bon on va essayer d'enlever le noir donc j'ai été essayer d'enlever noir chez un coiffeur on y a été J'ai été trois à quatre fois pendant tout un an pour l'enlever petit à petit sans trop décaper c'était compliqué puis j'en ai eu marre j'ai coupé <rire> Et je suis passée au mode acajou. Ça a repoussé, j'ai gardé le mode acajou parce que j'adore cette couleur sans moi, je trouve que ça me va bien. Et, euh, et voilà. Ensuite, les cheveux pour moi, c'est quoi Mais c'est un moyen d'être fun, entre guillemets, et de passer d'un personnage à un autre. Euh, j'aimais bien les soirées à thème, donc c'est pour ça que vous m'avez vu en gothique, en arajuku. Arajuku <rire> euh, Et puis j'aimais bien aussi... Euh, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous avez vu des tutos make-up. Ils sont plus là, ils sont partis. Mais euh, j'ai euh, participé à des concours de maquillage avec plein de tatouages. Enfin, je m'étais maquillée des tatouages sur moi. Euh, j'ai fait des masques de, de, vous savez, les masques la Calavera, des de Mexicains, etc. Ça, je ne retrouve plus les photos, mais bon, bref. Pour moi, c'est ça, les cheveux, c'est fun, c'est changer de tête, etc mais voilà j'ai toujours rêvé d'avoir des longs cheveux et du coup j'ai essayé et donc j'ai suivi euh, je suivais c'était euh, comment elle s'appelait heli Hay. c'était une fille qui avait des longs cheveux et qui nous expliquait comment euh, maintenir ou avoir des longs cheveux au naturel donc du coup je me suis mise au aîné aux poudres euh, à faire des soins d'huile etc à euh, couper quand il fallait un centimètre ou deux pour pas qu'il casse plus haut etc et du coup j'ai réussi Donc, je vous ai même fait une vidéo pour comment passer de cheveux courts à longs avec des cheveux très fins et donc voilà j'avais des cheveux quand même assez longs ensuite je suis tombée enceinte donc j'ai même dû arrêter le hainé donc hors de question de faire une coloration ou une décoloration mais encore plus le hainé ça, on ne connaît pas l'impact qui ça peut avoir sur le fœtus donc le souci donc ils ont très bien poussé le souci c'est que j'avais plus cette barrière de protection que peut nous donner le hainé et quoi d'autre? Ensuite, euh, bah, après l'accouchement, il y a perte des cheveux. Donc voilà, après l'accouchement, bah, comme toutes les femmes après un accouchement, j'ai donc y a eu la chute des hormones et donc qu'est-ce qui s'est passé? Chute des cheveux, de beaucoup de cheveux et beaucoup de casse pour moi et donc euh, bah, forcément plus j'avais plus la, la, la protection du aîné et donc j'ai décidé de tout couper. Ouais. <rire> Ça fait du bien. Moi, j'adore couper mes cheveux, pour, surtout quand ils sont sans vie, etc. Euh, en plus, ça me dérange pas du tout de les couper. Je les ai eu très très courts, je ne retrouve pas les photos. Mais je les ai eu très très courts. Je faisais des spikes quand j'étais ado. Euh, J'avais 15-16 ans, je faisais des petites spikes et tout avec du gel. Vous savez, c'était la mode où on plaquait un peu. Et puis là, c'était en, en, en pic. Bref, j'ai fait la totale avec mes cheveux. Et euh, donc du coup je les ai coupées, je me suis bien sentie et puis euh, je, je voulais garder un peu cette, cette, cette taille là donc c'est ce que j'ai fait puis je suis retombée enceinte et euh, donc du coup bah, j'ai gardé cette taille et euh, ça faisait quand même longtemps que j'étais du coup au naturel euh, si vous voyez les donc là j'ai mais je fais un peu plus foncé parce qu'entre temps j'avais fait un aîné foncé <coughs> et après une fois que j'ai accouché J'en ai eu marre, j'ai eu, re... eu de nouveau envie de changer un peu de tête, de redevenir un peu folle. et donc, eh ben oui, eh oui. j'ai profité du congé parental pour me dire « fuck off, je deviens rouge, je deviens bleu, je deviens acajou et j'ai ruiné mes cheveux <rire> ». Ben forcément, pour devenir bleu, qu'est-ce qu'il faut faire Décolorer. Ensuite, il faut teindre en bleu. Et puis, il y a mon fils qui arrive. Et donc, donc, si vous entendez des bruits, c'est mon fils qui joue à côté de moi. Et euh, donc voilà, j'ai assumé, j'ai tué mes cheveux, mais j'avais envie de m'amuser un peu. Ça m'a fait du bien aussi de me retrouver ce petit côté faux folle un peu. Et, euh, et voilà, maintenant, ils étaient tellement morts. La, la décoloration revenait. J'avais beau les recolorer, ça allait pas et du coup ben, je ne pouvais pas non plus repasser au aîné parce que ça n'allait pas non plus du coup ben, solution on recoupe tout donc mais voilà euh, j'ai encore des petites mèches on les voit clairement elles sont beaucoup plus fines euh, beaucoup plus claires. Euh, donc j'essaye de les, de les nourrir à l'huile euh, boire beaucoup d'eau je prends un soin enfin, un complément un complément à l'huile de bourrache et forcément les nourrir aussi avec de l'avocat etc. ça va prendre du temps cette partie là elle est morte je pense mais je peux pas encore la couper ça ferait un peu bizarre je voulais quand même garder un petit carré ou euh, à la mâchoire mais voilà ce qui se passe avec mes cheveux vous allez revoir ma couleur naturelle qui revient et puis on verra ce que je vais en faire mais une chose est sûre je vais rester au naturel peut-être du aîné, mais je veux rester au naturel voilà ce qui s'est passé avec mes cheveux. Vous avez aimé Est-ce que vous aussi vous avez fait des folies avec vos cheveux Je suis curieuse, dites-le moi là en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour des vidéos un peu plus fun comme ça. Ciao, ciao